Ah vous, c'est à vous, c'est à c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est c'est non, pendant que je dis à frapper, dans votre prison, le commissaire Réunal-Echmoni même, dans la vie locale, a mis des jeunes garçons en bas Et selon le sale fait il met plus de 11 jeunes garçons dans une base qui tapent Ferraille en dents cimetières. Et vous, je ne vous le dis il a la recherche, plus de 3-4 ans d'années qui tapent la fuite. Et c'est ça le fait qu'on est, dans le presse des presses, il est présenté devant le journaliste bonjour, bonsoir, tout le monde, une fois encore, vous connectez sur Fiat TV 83, réseau information qui est là pour aider à comprendre et puis tendre ça qu'à passer dans la nouvelle Mais là, monsieur prenez une ba abonnez-vous à la chaîne, la chaîne pour qu'on fasse ça, la nouvelle abvini est une après l'autre, et c'est qu'on y a là sur la chaîne Paola. Mais quand vous avez pillé le biou d'oeuvre, le port au printemps, vous pouvez aller tout ça, vous pouvez vous joindre à ce chemin et vous pouvez saccager, de là. C'est ça, y oubliez, vous pas fait. On dit ai annoncé, nous tout un commissaire Ronal Richmond qui a annoncé, il a gagné, chien d'ailleurs trois, nos chefs gang qui étaient sauvé dans si le cimetière. Et pourquoi elle est là Elle demande aux population à collaborer ensemble avec elle. Elle demande à Alpha Sayo en bas de code. Qui t'aime rappeler pour nous, Premier ministre Ariel Henry, président de la CSPN en urgence, pressé, pressé. Et il demande tout le monde qui participe, à tout ministre, de se à vous pour travailler. Elle demande à quoi peut-être Et pourquoi pas mettre une solution dans le pays. Et elle ne yo pas faire élection besoin, ils ont l'autre changement en d'un pays. Plus de 30 médecins kidnappés, c'est bilan partiel, la la santé, au fait qu'on est, et on dit plusieurs médecins qui mourent. Pour l'instant, il y a demandé de l'État, camper ensemble avec eux, et puis prendre disposition pour freiner Zach Boditisio. Mesdames, Messieurs, quittez-moi me permettre de nous entendre plus de nouvelles encore pour journée aujourd'hui, jour, jour, jour, ou sous Sofia TV 83, son GFL ensemble avec les jeunes équipes-là, abonnez, partagez, comme ça, l'autre ami a et puis comprenne tout ce qui a passé dans le pays nous. N'est-ce qu'il a exam en bas local administration générale douane Mais qui gagne longtemps qui pas de fonctionner Ce de Et il y a entré dans la note Qui était ici, ça pour l'ouvrir 7 mars là Il y a en pile Ça qui était gagné En dedans, en dedans, en boîte ça Et il y une situation Il y une action Côté que les responsables À travers AGD Il y dénoncé là Et dans ça, il y annoncé Que l'autorité concerne Que le des de disposition Pour permettre que il réponse Ou bien on que que Mais je Coupable pour arriver, puis eu, comme ça, d'après ça qui dit, bon côté responsable, non, en euh, diabéniscation générale, à droit nous. Nous parlé de ça, concernant l'association médicale, qui est parlé de quantité de médecins qui arrivaient et kidnappent victimes de la criminalité, derniers temps, là. Oui, on ou a une information bien rapide sur ça, puisque l'association médicale haïtienne, qui euh, parler concernant, y ont médecins qui kidnappaient dans 13 mois, il y a une situation qui pas quitté un différent secteur médical, là selon l'association médicale, médicale haïtienne, qui est pour plus petit, 30 médecins qui sont victimes kidnappés janvier 2022 Pour jeudi, depuis le commencement 2023, il y a au moins 10 médecins qui sont kidnappés dans plusieurs circonstances différentes. D'après information, AMH proche, docteur Geneviève, Anti une Nouvelle. Depuis, jeudi 2 février passé à côté de Bandite Kidnappel. L'association Pakache qui s'y à la situation, ça, groupe Sayo simela trouble dans la mite populaire sans aucun équipé d'abajoité qui a une promission pour la sécurité dans les pour permettre à citoyens de l'activité au s'est sauté toujours d'après l'association qui exprime des inquiétudes à Kedinacio face à la situation de sécurité paysan qui a affecté tout secteur dans la vie nationale, là, parmi les médecins. n'a avons noté année passée que 20 007 kidnappés, deux parmi les étaient assassinés. Voilà, je vous dis là, vraiment, en venant avec des détails plus sur cette question, scène pillage qui est fait dans le bureau central de l'administration générale et côté Negaxam, individu armé, n'a pas pu identifier, rentrer dans le local bureau central de l'administration générale. Général Douanio, dans la nuit qui était lundi 6 mars pour l'ouvrir 7 mars-là. Information, ça qui est confirmé par-dessous, s'approche en dedans, administration générale à Douanio, qui est toutefois à faire qu'on ait ignoré exactement quantité de dégâts qui t'a causé. Mais selon ce ça encore, Bureau central Douanan n'a pas au prince enfermé depuis plusieurs mois à cause du climat et sécurité qui a grandi et qu'on sont sur le côté d'un armé même qui passe pendant acheter le à l'âge content et qui tu déjà poussé en pile biologique, tu Avant même AGD, générale douane, Nous, avons un paquet de prince que nous qui était déjà fermé pour Et nous, tout ça qui est arrivé comme action. Et fait un paquet de porte Côté, avocat qui était manqué, qui était pour, qui manqué, il qui ça, tu Et le Parlement, tout ça, c'est des institutions étatiques qui ont même, avant même que la situation arrive la GDA, il était déjà presque pas fonctionné, ou bien on dit employé ou bien fonctionnaire, l'état il était presque pas euh, le travail à cause volume insécurité qui est en bas, ils ne tout pile emploi et boîte, ça bandit hein? que bandits qui pas subi centenaire là, c'est-à-dire que en pile institution ça dit tout ça était en bas subi là, il tout presque femmes portuaires à cause action NEC armée bandits qui a pas problème en bas subi centenaire question ça, la criminalité devons venir avec on nouvelle libération employé archive nationales Jean Brunel Chermel qui s'est un cadre national national d'Haïti qui libéré après au fin bail l'agent hier m'a 17 mars là ravision libéré après fin bail l'agent Jean Brunel Chermel yo cadre national national libération en fait hier m'a 17 mars là pas d'information qui disponible sur so l'agent qui baille pour capable joindre libération victime qui était kidnappé pour mes passé à bon repos employé archive national d'Haïti té organisé des mouvements de protestation pour dénoncer kidnapping ça et puis réclamer libération otage là. Nous va venir avec pour la presse électricité d'Haïti mettez dehors EDH concernant action avec armée fait eh bien non, pour la presse on a quitté 7 mars 2023 l'électricité et d'haïti edh fait tout le monde connait que abonné li que quitté samedi 3 mars 2023 Individu avec uh, gros amnan mais envahi sous-station qui trouvait dans kafoufè sous prétexte que ça fait connait que zone ça li pa jambe qui courant mais technicien qui de service ensemble avec agents sécurité dans l'espace, même que que te es yo et te yo te obligé pour quitter l'espace tu n'as pas de victimes en bas mais en armé ça bâtiment ça qui je dis en bas mais gant pile de matériel qui en deux sous station qui passe un mauvais moment en bas individu ça en conséquence sous station ça qui je dis a vin pas fonctionné Jean Kultadri et fonctionné et qui est même li alimenter yon bon parti dans zone métropolitaine porte prince dans affaires courantes, qui fait je dis en ça il y a raison plus il bien bas pour le capable beaucoup de abonnés des abonnés dans notre café pistache décayette ou fouchard et Caridad Monseigneur Guillot, avenue Christophe chemin rue Capois H U zone environnante qui environnent mais place Jérémy, avenue Magloire Amboise avenue N prolongée Toujo, Paco Paco Debussy mais tout jeudi à Yo, vin pas jouer service à cause un dis sabotage qui fait dans station si la ben action sa yo selon sa qui dit bon côté responsable nan EDH, mais qui vin permet qui vin en situation très difficile pour alimenter ensemble de côté sou di la yo j'ai sou dit là presque nan région métropolitaine à Port-au-Prince dans ça EDH responsable yo lancé un appel pressé pressé beaucoup d'autorités concernées yo pour yo garde, pour capable ouvrir une enquête pressé pressé pour identifier auteur tout le monde qui t'a gagné au caché derrière Zak Sabotage qui fait uh, sous sou station carrefour et qui je dis à Vénéran que il y pas quand même alimenter côté que société là yo dans sens ça EDH li encore ba et euh, abonné le garantie que yo gen volonté et y a travail pour ka prendre service yo dans un temps pas trop long et permettre que satisfaire en demandes, demande abonné EDH par rapport avec pour euh, alimenter ensemble deux zones si là oui vraiment EDH tant qu'ils sont courant dernier temps ça yo ça va bah, être chargé net net net EDH pas bah, ba bah, courant yo expliqué la fois dernière bon, quand, quantité de euh, mètres cubes l'eau qui pas vraiment qui pas gagnant en là l'autre bois qui t'a diminué question ça et qu'on ensemble de appareils tout qui l'a bien des temps qui t'a mérité soit changé ou bien est passé mais là-dedans il t'a avancé ça comme des raisons et t'expliquer tout de côté de nèg armés prend ça en, en otage qui vient que gagner, gaincé de sous stations qui pas alimenter selon ça expliqué. mais en, en même temps tout en dedans PDH qui propre problème pas parce que et employés contrat en dedans EDH, il y a plein là parce que gagne de 5 à 6 mois presque 7 à 8 mois même ou pas jambe on goûte de l'esco, gain qui gain madame l'école pour payer petit tout ça pour faire comme activité et yo fer mes sou yo et ou mettre attendre même les tabille ensemble de activité ça yo pour gain grève avant longtemps de parce que gain pile qu'on a pris là toute la journée pour dire que yo pas jambe dans le groupe pendant 7 à 8 mois pas jambe. N'a pas continuer avec uh, information sur insécurité mais direction Grand Sud pays en plus précisément nakaille okay, le Oka Okaï démenté, il cimetière certain commissaire gouvernement Ronald Richmond, cimetière. Peterson, alias alias agronome. chef paquet qui Chef Pake a bail garantie, y a traqué tout le monde qui voulait s'y mettre à la ville de l'Okaï, en côté Ronald Richemont, en Amikoua, à Djomega. Par rapport à la sécurité qui a monté dans la ville, il y a des dispositions que la justice et la police font pour ramener l'ordre dans la ville, pour tout le monde qui a trouvé la paix publique. Donc, c'est ça que, en a été y fait l'opération hier soir, dans la zone de Garage, dans le cimetière de l'Okaï, dans le monde de l'Okaï, dans le monde Donc, nous avons démantelé la gang qui a été déjà au. Monsieur vous avez la journée de la C'est là où il il là et il a arrêté braquer les voler motos, tout et l'autre acte en train Donc, nous avons débarqué et déposé à l'arrestation de Dadao, qui C'est Peterson, alias Lazare, et puis Robinson, alias Agono. C'est ça, on et c'est là où on vit. Donc, l'opération s'est soldée à l'arrestation de M. Dadao. Et tout à l'heure, là, nous sommes huit 8 Dadao encore. On avons screené pour pour regarder qui est Maintenant, je cherchais Populaire qui sauver. Je cherchais Waldi qui sauver. Donc, dès que ça a eu ils créé un groupe de gang, qui ont fait des autres en d'abri donc, pas de population au cas, la population en nous-mêmes, nous travaillons pour que la sécurité les dans la ville. Et toutes les nègres qui ont troublé la paix publique, qui a troublé le sommeil, la population, nous-mêmes, on a le sommeil. Toutes les malfaits, bandit, les bandits, après-tit bandits, qui ont été cravates, à sa patte, à partir de ça, on a troublé le sommeil, toutes les gens qui ont fait des autres dans la ville. Ensuite, comme nous-mêmes, dans la justice, nous connaissons une série de nègres qui étaient arrêté, qui condamnés, qui jugés, et qui l'a gué, qui libérés, depuis qu'on est passé dans la prison au caille, on a visité. Depuis qu'on est passé dans la prison au caille, pour des actes de vol de motocyclette, ou assassinat, ou braquage, vol armé-armé, parquet avec la police, on a visité. Parce que le ne qui pas quitter le milieu, parce que je ne au pas qu'au caille, il doit être salié. On a dit que la population était tête fraîche, parce que nous-mêmes, nous, là, on a travaillé, mais pas qu'il pour que la population canadienne. Donc, ces deux choix liés, c'est soit que vous quittez la ville, ou du moins, nous mettons dans la prison, si Est-ce que vous affrontez ou bien je vais déposer dans ce cimetière Toujours avec Ronald Richmond, chef Paquet au Kailan, qui a encouragé la police à continuer à faire alimay dans différentes stations, moto avec machine dans le à cause à cause de certains jeunes garçons qui, eux-mêmes, là des problèmes, qui sont Matissan, qui sont dans qui problèmes sérieusement, surtout avec mon gens qui ont voyagé, qui passé par Matissan, Ronald Richmond a encouragé yo passagers, qui changer stratégie. Et après, le passé Matissan, tant qu'on changé croix-fille, machine, avant, yo passer, passé ça. Pendant que Ronald Richemont a tout, il y a un pour jouer un assassin qui touille Kambisna, la fois passée dimanche après-midi, qui hein, c'est Aurilio Chéri qui a que Kambisna dans la ville au caille. Mais Ronald Richemont a annoncé que déjà qu'on une enquête qui qu l'ouvre pour être capable de jouer coupable. En côté, Ronald Richemont. On a continué à faire et on a gardé la police même matin et a fait un imagio parce qu'il faut un fait parce qu'il y a un de dans la là, dans station et on a fait des antennes qui de connivence avec Bandi Matissa. Et qui a kidnappé le monde au cours de route. Donc, le monde a eu là, il a screené le matin. Hein? Et puis, dernièrement, là, nous faisons l'arrestation de Jackson-Gazimir Casimir, qui était fait kidnapper une dame qui sortit tempérée, et M. Nagara a vu. Maintenant qu'on est là, on a voué le bail des CPJ parce que les CPJ m'ont dit, M. Jackson sonne Casimir, M. Nagara a vu le bord de Brest, M. de Bayantenne, sous dame qui sortit là-bas, et M. de Sèvres-Coucas. Donc, la population a été faite, et le monde qui parle bord de Brest, il faut que nous une stratégie, Lorsque si tous les mounais sont belles femmes, ou son, ou son beaux garçons, ou bien on se ou bien on se fraie, on se au moins se fraie, on se fraie, on se si vous avez un comportement, vous avez un faux cheveu, vous avez un coiffure dans des tout, reflez, même dans la machine. Si vous avez des lunettes, vous essayez de tourner attention, mettez deux rad, mettez deux conseils, deux chemises, pour être. Ou du moins, vous descendre dans la mise en route, ou prendre l'autre machine, on ne la pas la faire avec la machine de Sotoka. Quel que soit Donc, laisse-la, on devienne plein d'adiens. Qui va entendre nous Depuis au caille, il va débattre description, mais comment on y est Mais nous arrivons à Marianne, nous descendons, nous prenons papa d'âme, nous prenons bus jaune, nous prenons un petit camionnette, nous arrivons à l'ouest. Détourner attention, on dit, on pense que on ne peuvent pas arriver sur nous parce qu'ils est en train de descendre la machine. c'est la pire pour nous. On a continué le travail pour que la population ait une sécurité. Enquête-toi à avancer sur ce qui est passé dans l'île-là. Et On pense que très prochainement, on a des résultats. Et de côté, il vont a un cambriège qui va changer. Et de l'armée qui était victime à ma balle c'est comment que ça avance bon enquête va continuer nous, autres, nous avons déjà donc c'est une sécurité qui, qui est dans qui la ville là donc gaza de négar monte aussi donc c'est ça qui fait que nous pas bien dormir mélanger pour nég qui connaît qu'on a fait mauvais même lorsque tu as arrêté déjà même lorsque tu es jugé déjà pour qu'on libéré, il y a visito. Il y a que nous avons la paix, nous avons troublé tout toute qui a perturbé la paix population. Donc, nous nous des pistes. Nous avons des pistes, comme nous enquête, nous avons nous des pistes. Nous pour que nous nous voilà, nous avons écouté là, Andy, chef paquet au là, Ronald Richmond, qui lui-même t'a rencontré la presse à côté, il a parlé de situation de sécurité capteur par de en dehors ville au Nous avons venu avec information ça, puisque nous avons là qu'il un Premier ministre, Ariel Henry, qui est là, qui est là, on dit, qui présidait ça n'est pas là, il y a après-midi. Il y a un conseil CIPA Police Nationale, cest CSPN. Il y a un CSPN élargi côté Tegelada en, en présence, participation, directeur euh, central, départemental au niveau de la police. Non, objectif euh, CSPN, ça rencontre ça qui est réalisé. C'est pour que le pays présente son état des lieux, situation sécurité pays à, à faire face à des de Il y tout comment yo y a ensemble disposition, définir de nouvelles stratégies pour que la police. Nan, li, et ka, respecter mission là, dans tabler un climat sécurité dans le pays hein, et permettre que la vie qu'à reprenne comme ça doit c'est ça qui était discuté dans le cadre du CSPN ça élargit ça mais spécial ça c'est qu qui était organisé que PN a présidé et dedans il présence directeur central et directeur départemental la police nationale à Haïti on avons apprécié avec le Premier ministre Henri Henry qui, a n'a cadre d'activité, cérémonie et prestation, c'est ma huit. Un nouveau juge a été parlé sous l'autre dossier, notamment question au conseil électoral provisoire. Le Premier ministériel Henri Henry, dans l'occasion cérémonie et prestation, c'est ma huit. Un nouveau juge, dans le cassation de il faut le mettre qu'à KPK et PNJ, qu'à Viniola pour Game pour mission engager consultation populaire pour passer maintenant constitution, pencher sous dossier et puis organiser élection dans le pays. Toutefois, chef gouvernement, coup pas possible avec problème sécurité. là, les pré engagements pour résoudre problème problèmes sécurité côté pour ministre Nous remercions en particulier le HCD pour avoir été au centre de cette reconstruction.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 L'autre, euh, dossier d'un journal, la Griffy 18, j'ai dit que sur pays, en temps, mais, à 17, mars, là, il bon y a une grève dans l'idée pour demander plus bon, conditions de travail, justement, ça l'est, qu'à débit, à application encore, 2017 à 2019, là, d'après le président de l'association nationale Griffy, à avant de lancer une grève, là, il a eu des à parler à l'autorité coupée tantôt, qui partent près en compte, ensemble, et yo. Martin Ené fait connaître grévisio près pour chita par la responsable pour pour en tata sur demande yoa en côté Martin Ené pour plus de détails. Bien, c'est une grève qui commence jeudi, mardi 7 mars 2023. Nous lançons notre grève, c'est juste pour montrer aux autorités dans l'État, avec le ministère de la Justice, nécessité pour capable répondre avec différentes revendications, nous gagnons qui ne date pas devant Avant la grève, nous écrit en correspondance avec le ministre de la Justice. Mètre pour prophète Émilie Milse depuis le 29 novembre 2022 mais par ironie il pas jamais avec avec demande de rencontre ça nous avons avec lui et c'était parce que nous nous pas de nou, nou suite rentrer en grève nous avons préféré chita avec lui pour nous capables capable discuter et pour nous voir comment nous de joindre une et comment le capable de faire suivi pour nous ou bien nous bah, nous quelques garanties par rapport avec mais c'est bien malgré que nous n'avons jamais et Nous avons passé par plusieurs autres membres du cabinet ministre pour nous voir si nous sommes capables de faire un avec nous. Nous avons méprisé nous que nous pas fait un compte avec nous. Nous, même après, nous faisons briller toute étape. Nous sommes obligés d'adresser une autre correspondance avec nous pour nous annoncer que jeudi, nous avons rentré dans la grève et ce qui est fait.